Salut et bienvenue, petite vidéo consacrée à la monnaie libre et au financement participatif. On va faire un, un rapide bilan. Donc en euros, on est à 16 310 euros. Si je vais sur le site, on voit qu'on est à 33%. L'objectif c'est toujours 50 000 euros. Il nous reste 32 jours et il y a 237 contributeurs. Pour mon petit projet de 500 dons, 500 euros, on est à 293 donateurs. On peut aller sur le forum Monnaie Libre pour voir que j'ai fait un premier virement de 250 euros qui a été confirmé par l'Action Team. Et puis, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est lorsqu'on va sur Césium, sur mon compte, il y a quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est la possibilité en fait de, de connaître un peu plus sur les gens qui m'ont donné. Et puis on peut également, euh, lorsqu'on clique, eh bien on peut savoir d'où viennent ces personnes, l'endroit, le pays. Alors bien sûr, hein, ceux qui connaissent la carte de la monnaie libre savent très bien que bah voilà, la monnaie libre, elle est un petit peu partout dans le monde. Euh, donc je mettrai tous les liens bien sûr en bas de la vidéo, de la carte, du financement participatif. Si vous voulez aller voir un petit peu tous les gens qui m'ont donné, moi je trouve que euh, ça nous rapproche. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.